Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. Violence, meurtre, violence avec armes, violence grave, ce sont des mots que nous employons au quotidien dans les médias, mais c'est surtout le quotidien des policiers sur le terrain. Pour en parler avec nous sur ce phénomène qui gangrène la Guadeloupe, nous recevons ce soir Patrice Abdallah du syndicat Unité SGP Police FO, secrétaire départemental de ce syndicat. Bonsoir et merci d'avoir accepté Bonsoir. cette euh, invitation. Bonsoir, les mots que j'ai employés, c'est vrai, on en parle et on a l'impression de plus en plus souvent dans les médias, tous les matins, dans l'actualité, c'est une réalité que vous tâtez sur le terrain. Malheureusement, c'est une triste réalité, comme vous le dites. Et euh, nous, c'est sûr que nous, nous avons comme mission de pouvoir euh, endiguer ces fléaux, mais malheureusement, on va en débattre, hein, malheureusement, les moyens n'y sont pas. Et c'est une situation que qui était prévisible, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on alerte les pouvoirs publics pour pouvoir leur demander des moyens. Et puis c'est vrai qu'on se répète, on se répète, on est vraiment dans, dans, dans, en plein dent aujourd'hui, on est en plein oui. dents, Et puis ce n'est pas évident, c'est pas évident pour nous, nous qui sommes au cœur du fléau de combattre ce fléau. Mais heureusement, nous sommes des fonctionnaires de police courageux et nous avons justement à cœur de préserver justement euh, oui. notre, notre population euh, avec les moyens que nous avons. Trouver des solutions à travers les moyens, on va y arriver sur la question des moyens parce que ça fait longtemps que vous en réclamez, mais vous qui êtes sur le terrain, vous qui pratiquez euh, cette délinquance qui attise la violence et qui se traduit par euh, cette violence armée aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé sur les dix dernières années Qu'est-ce qui fait que on se voit circuler de plus en plus d'armes à feu et des armes de gros calibre. Ben nous sommes montés d'un cran. Alors, pour le, pour le répéter, nous sommes une île. Nous sommes une île, nous avons une spécificité. Nous sommes dans un bassin caribéen où circulent les armes, euh, la drogue et aussi nous avons l'immigration clandestine. Ce sont les éléments justement qui facilitent justement la, la montée de la délinquance et de la violence. Euh, le plus simple, ce serait de mettre des points de contrôle aux abords des, des côtes, de nombreux points de contrôle justement aux abords des côtes pour endiguer ce fléau, mais aussi de mettre des fonctionnaires de police, conséquences, des forces de sécurité de manière plus générale, pour pouvoir contrôler euh, de manière euh, plus, euh, euh, plus assidue, on va dire plus ferme, c est, c est les automobilistes, les scooters pour, pour, euh, pour récupérer ces armes. Ouais. Parce qu'on se rend compte que depuis quelque temps, chaque fois, chaque semaine, quand il y a des contrôles, eh bien, systématiquement, on tombe sur des personnes armées. Et quand vous parlez d'armes, vous précisez que ce ne sont pas des armes, des non, simples non, petites, sont petites des armes de, de poing. Première catégorie. Ouais, oui. Et quand je dis qu'on a alerté les pouvoirs publics. Quels sont les moyens qui ont été mis à notre disposition On a parlé de l'opération de déposer les armes. Ouais. Mais ce n'est pas l'honnête citoyen. L'honnête citoyen, c'est lui qui viendra déposer, déposer une arme qu'il aura en pièce de collection. Mais ce n'est pas le, le, le voyou, le bandit, le délinquant qui viendra le faire. Ouais. Donc euh, là aussi, il y a une vraie prise de conscience qui doit être, être faite par les pouvoirs publics et les politiques aussi. Ce n'est pas normal ce matin encore. On a entendu un meurtre ce matin. Mais quand ça se fait dans l'Hexagone. Ben on entend tous les par parlementaires de la région qui réagissent, qui montent au créneau. Oui. Mais nous, on a l'impression qu'il y a une certaine banalisation, oui, ça. une certaine démocratisation de ces faits de violence. Et ça, c'est pas normal. Ça, ça veut est dire, dire qu'on euh, parle beaucoup de résilience en ce moment. Euh, on se dit « bon, ben, ça fait partie de la vie et, et on, on passe dessus ». Mais on ne peut pas parler de résilience quand il s'agit de sécurité, c'est comme pour, pour la santé. On ne peut pas parler de résilience pour ce genre, de, pour ce, ces phénomènes. Et ce sont des choses qu'on avait tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps. On a dit que nous, sommes, nous avons des côtes poreuses. Euh, euh, tout rentre en guadeloupe oui. Tout rentre, Il nous faut plus en... de moyens humains pour garder nos côtes, garder notre littoral, pour surveiller voilà. justement voilà. ces arrivées. Surveillance accrue de, oui. des, des côtes et, et même au-delà des côtes, quand on est dans le, au sein du territoire, plus de policiers pour pouvoir faire effectuer des contrôles. Il y a beaucoup de types de violences différentes, des violences intrafamiliales, des, des violences qui peuvent arriver sur le réseau routier de, entre citoyens, mais... Euh, la violence que vous vivez est-elle en lien direct, selon vous, avec le trafic de stupéfiants ouais, de On le voit bien. Je veux dire que là où nous avons eu le, le, le meurtre de ce matin, c'est pas lié à une violence intrafamiliale. Je veux dire que. On constate aussi qu'il y a une émergence, il y a une recrudescence de points de, de, point de deal. Mm -hmm. On remarque aussi qu'au niveau de, du, euh, de la. Euh, pour les, les étrangers en situation régulière, l'immigration clandestine, une recrudescence également, ouais. Et là, sans parler des armes. Mais je veux dire qu'il faut une volonté de faire, de faire les ouais. choses. Et la volonté, elle n'y est pas. Parce que c'est identifié, le mal, le mal est identifié, donc il faut juste mettre les moyens, parce que sans ça, on n'y arrivera pas, et ça va continuer à se dégrader, malheureusement. Il y a quelques années, on parlait beaucoup de ce type de violence issue de, de l'immigration clandestine, en tout cas des faits de trafic de stupéfiants mmh. ou, ou d'armes, quand on regardait d'autres départements, comme la Guyane. Est-ce qu'on s'est mis des œillères en Guadeloupe en se disant que ça ne nous arriverait pas, mais que c'est aujourd'hui le cas Est-ce que qu'on peut parler hier ou un problème de volonté politique, de volonté de l'État. Parce qu'il y a quelques années, je, je ne vous cache pas, en fait, tout le monde le sait, il y avait un rapport qui était sorti justement pour dénoncer, pour dire qu'il y avait ces, ces, ces problématiques. Ce, ce, ce, ce rapport, il est sorti du chapeau. Il n'a pas été officiellement diffusé. Ça a même créé des, des, des, des difficultés, des problèmes. Mais ça veut dire qu'on. Oui, enfin, on peut parler d'ailleurs, mais il y a une volonté aussi peut-être de, de ne pas vouloir faire avancer les choses. Puisque ah, carrément. Dis, ah, mais non, oui. mais c'est oui. fort ce que je dis. Oui. C'est fort ce que je dis. c'est identifier le, le, le mal-être. Les, les, les problématiques sont identifiées. On sait d'où cela vient. On sait qu ce qui se passe. On sait quelles sont les catégories de d'armes. Parce que nous, on fait remonter euh, par le Télégramme toutes les difficultés que nous rencontrons. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Donc À côté de ça, il faut mettre les moyens. On sait que euh, il faut des moyens, des, des, des policiers. Concrètement, de le ministère de l'Intérieur connaît la situation, la situation de la situation, Guadeloupe. Elle est, elle est connue. Oui. Je vous prends un en, en fin En fin d'année en fin dernière, pour faut bien illustrer mon, mon propos. Euh, Lorsqu'il y a eu les débordements les, les, les violences urbaines, eh ben, il a fallu attendre trois jours. Trois jours qu'on nous envoie des renforts. Ouais. Ce qui se passe nous, par ailleurs dans, dans, dans l'Hexagone. Ouais. Donc, pendant ce temps-là, ben, la situation, elle, elle, elle évolue dans le mauvais sens. Il y a beaucoup de, de faits qui, qui se... Qui, se, qui, qui se, étaient voilà, en marge hein, des manifestations. Voilà, et qui, voilà ouais. en marge des manifestations. Et, et, et, et pas contrôlé, ça ne peut pas être contrôlé puisqu'on n'est pas suffisamment nombreux. Et la solution, c'est d'envoyer du monde. Alors que si on avait le, le, le, le volume nécessaire, ce serait, c'est une situation qui aurait pu être contrôlée dès, dès le départ. Il y a beaucoup d'affaires qui sont de plus en plus correctionnalisées parce que pour être jugé plus vite, euh, ça fait gonfler les rangs également des prisons, localement. Est-ce que c'est la solution Est-ce qu'il n'y a pas sur le terrain un sentiment d'impunité que ces, ces personnes-là peuvent avoir finalement face au manque de moyens que vous leur, euh, faites, euh, avec lesquels vous faites face J'ai envie de dire que tous les acteurs de cette société devraient se mettre autour d'une table et de, de réfléchir à des solutions. La justice n'est pas en reste par rapport à ces décisions qui sont prises, les décisions de justice qui sont prises vis-à-vis -vis de ces personnes qui, qui portent des armes ou, mmh. ou qui commettent ces faits. Il faut quand même qu'il y ait une vraie politique sécuritaire pour ce département. Et je, je me répète, on ne comprend pas que nos parlementaires ne puissent pas réagir face à ça. Pour vous par exemple, allez, je, je prends un fait, 18 mois de prison pour euh, détention d'armes et violence euh, contre la police, euh, c'est pas suffisant parce que le même type d'individu... Euh, on le retrouvera quelque temps après, armé ah ben, dans les rues J'ai envie de vous dire, 18 mois ferme, ouais. euh, ce serait une peine que je veux dire qui pourrait faire confiance, prendre conscience à ses auteurs. Mais, Mais pas est, on n'est même, même pas, on est même pas assez, assez, ouais. à ces peines-là. Ouais. On n'est même pas à ce niveau-là. Donc euh, il faut vraiment que euh, une, politique, une politique pénale, mmh. politique pénale adaptée, il faut des mesures fortes. On dit en termes de, de, de sécurisation et la mesure forte elle passe par nous, par les policiers, par les forces de sécurité et qu'on nous puisse être sur le, sur le terrain. Et pour pouvoir endiguer, combattre ce fléau. Donc des moyens humains, des moyens matériels également. Certains de vos collègues, vous parliez de courage tout à l'heure de, de vos collègues, certains réfléchissent à deux fois avant de se lancer sur le Mais terrain, euh, ou c'est vraiment dans la mission. Aujourd'hui, il ne faut, il faut pas qu'on rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui, ce, ce qui est un terme qui est à la, la mode, des missions silencieuses. Ouais que le fonctionnaire de police vienne travailler parce qu'il sait que bon il a besoin pour subvenir à ses besoins euh, donc il faut pas qu'on arrive à ça donc aujourd'hui il reste encore ce courage il reste ce professionnalisme et c'est ce qui nous permet tant bien que mal d'essayer de, de, voilà, de juguler, d'essayer. Oui. Mais on voit bien que le résultat, il est là. Donc ça le résultat est long, ans. il est difficile, mais c'est ce que vous dites. Il est là parce que quand on voit le nombre d'affaires qui sont menées euh, jusqu'à terme, c'est qu'il y, y a un vrai travail qui est réalisé. Oui, il y a un travail de pas remettre en cause le de ouais. travail de, de, des, des collègues, mais ils arrivent à une, à une limite. Ouais. Ils arrivent à une limite, même avec le courage, on arrive à une limite. Il si n'y a pas ce qu'il faut derrière pour pouvoir... Euh, faire les choses convenablement. Je prends les effectifs de bac, ce sont des, ce sont des, des, des services qui devraient être renforcés. Justement, les quartiers, on va dire de la périphérie pointoise, qui sont clairement identifiés comme des quartiers à risque mmh. parce qu'ils ont des points de deal, parce mmh. qu'ils ont des faits de violence réguliers, mmh. est-ce qu'on peut avoir l'espoir un jour de voir assainir ces quartiers-là Comme je dis, il hein, n'y a pas de secret sera, sera assainie quand sur les, les, les personnes qui commettent les méfaits seront dérangées par, la, par les forces de l'ordre. Mm -hmm. C'est ça, il n'y a pas de secret. Il faut qu'ils soient dérangés parce qu'on on peut traiter sur, sur une vacation, il ben, y a plusieurs affaires qui peuvent être traitées. Mais si sur une affaire, les effectifs de police sont, sont engagés et que d'autres faits se, se passent en, en même temps, ben, on ne peut, peut pas être partout et puis on est nombreux plus on sera à même de, de juguler cette, cette violence et de, justement de régler ce problème d'armes et, et de, de, de ce trafic de stupéfiants. Pour terminer, vous avez beaucoup interpellé euh, les autorités, en tout cas sur euh, le manque de moyens, les moyens nécessaires pour endiguer euh, cette, euh, cette gangrène, on va dire, chez oui. nous en Guadeloupe. Est-ce que vous avez envie également de lancer un message à la population, aux citoyens guadeloupéens Mais, Moi, ce que je peux dire à la... À la, à la, à la c'est pas à elle de s'engager dans, dans cette lutte. Hein. Il faut, c'est sûr qu'il faut être vigilant, il faut avoir un regard sur son, sur son voisin, sur voilà. Sur, et dans l'éducation aussi. Et dans c'est important l'éducation au niveau, par rapport aux enfants, parce qu'on se rend compte que depuis l'école, il y a déjà des débordements. Donc c'est vraiment un fléau qui, qui, qui, qui est général. On Il y a un problème d'autorité, il y a différents facteurs qui, qui entraînent cette situation. Mais euh, là, aujourd'hui, euh, c'est vraiment, et hein, je, je le dis avec fermeté, c'est vraiment un engagement fort de l'État et des, et, des, et des politiques, des parlementaires, de, des, des parlementaires de chez nous qui sont élus aussi pour ça. Il faut mettre en place une politique sécuritaire dans ce département et prendre en, compte, en considération ses spécificités. En tout cas, l'appel est lancé. Merci à vous, Patrice Abdallah, d'être intervenu en direct dans Question sans détour ce soir. Vous l'avez compris, vous aussi, un citoyen interpellé, mais en tout cas, le message est lancé au gouvernement, aux parlementaires, à la sphère politique également, ici, localement. Il est temps que cette violence puisse diminuer chez nous. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes.